OK, on est de retour à Serre-Farage 88.1 et 106.7 à la question métier avec nos invités de la, la cuisine de la forêt, Valérie Gauthier et Jean-Yves Marois. Euh, c'est quoi les spécialistes, les mentors? Valérie, peut-être tu nous expliques ça un peu, tu euh, c'est qui ce monde-là euh, pour expliquer aux gens, c'est quoi ça? Les, les mentors, finalement, c'est des gens qui, qui nous inspirent, qui nous en apprennent à tous les jours. Euh, c'est des spécialistes dans leur dans leur domaine respectif. Euh, pour pour moi, pour ma part, euh, c'est des gens qui sont curieux. Euh, puis, c'est niaiseux, là, vous allez me dire, là mais pour moi, mes mentors, à moi, c'est des membres de ma famille. Euh, J'ai une tante. Euh, qui euh, euh, est technologue en foresterie, tout comme moi. Puis c'est sa curiosité qui me euh, qui m'a interpellée. C'est ça, c'est son goût du savoir qui fait que j'ai j'ai envie d'en apprendre plus. Puis c'est c'est cette passion là qu'elle qu présente qui fait que bon ben aujourd'hui je m'intéresse à l'herbologie, à la foresterie, à, à la cueillette. Euh, j'ai aussi, il y a aussi un autre mentor que j'ai, euh, c'est le premier, le premier spécimen que j'ai appris à identifier en forêt, euh, c'est le thé du Labrador. Puis, euh, c'est avec le thé du Labrador que tout a commencé pour moi. J'ai appris à l'identifier, à, à, à le cueillir, puis ça, c'est un de mes oncles qui m'a appris ça, un ingénieur forestier qui lui était soucieux justement de faire la cueillette responsable qui me l'a transmis quand j'étais tout petit. Puis euh, c'est les deux principalement les, les deux principaux mentors que j'ai pour moi dans ma vie. Mais sur le groupe, il y a des gens sur le groupe de cuisiner la forêt, sur le groupe de cuisiner la forêt le volet apprentissage, il y a des gens là Ordinaire qui ont un savoir là, incommensurable. C'est des gens qui sont là pour nous, puis pour nous renseigner, pour nous, nous aider dans, dans, dans nos questionnements sur la cueillette, sur les essences, sur, sur la chasse, la pêche. C'est des encyclopédies sur deux pattes. Mmh, oui, oui, oui. Toi, Jean-Yves, c'est qui euh, tes mentors et les spécialistes que tu regardes? Là? Surtout sur le groupe. Mettons, t as, t as, de, de point de vue médicinal, tu pas mal la métisse, Isabelle Connipio-Falardo. Tu Isabelle Miette qui m'en a appris pas mal. Tu sur la fermentation, je dis, j'adore bien écouter Claudia Bijutio-Fiorentino, qui est une référence euh, que je te dis, va voir pour apprendre sur la fermentation, pour la conservation. Elle est hallucinante, cette femme-là, puis elle est très, très gentille, bien accessible. T as, t as, t as, Tessia Hackett, Céline Bouchard, Andrea Gallarneau, as Ben Cormier qui partage souvent, qui est tout un personnage qui est bien drôle à écouter et à regarder des vidéos. Tu Valérie que je vais suivre. J'aime apprendre de tout le monde. Je regarde toutes les, les, les différentes façons qu'ils ont de, de nous présenter euh, toutes les choses. J'essaye sur mon bord, mais je suis moins. Euh, je parais moins souvent, maintenant. Ce n'est pas moi qui aime ça être en premier plan, mais oui, je vais partager et je vais montrer mes choses. Bon, c'est bon. Ah, ma... Valérie, as-tu quelque chose à additionner là-dessus? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous et chacun notre façon de voir les choses, puis on a tous et chacun nos forces, puis nos faiblesses. Ce qui est le fun avec le groupe, c'est qu'on se complète les uns les autres. Quand on, quand on a des questionnements ou quand on n'a pas la réponse, euh, on passe la balle à quelqu'un d'autre. Où il y a toujours quelqu'un qui va la rattraper pour justement qu'on puisse former une belle équipe de partage. Oui. Et, euh, on s'avait mentionné durant la pause que c'est le mois de l'arbre. Vas-tu nous expliquer c'est quoi ça, Marie? Oui, on est au mois de mai, puis euh, le mois de mai, c'est le mois euh, de l'arbre et des forêts. Euh, ça, dans le fond, ça remonte dans les années 1800 où ce qu'on faisait la fête de l'arbre. Oh. 1880, je me souviens plus très exact, là. mais c'est à, à partir de ce moment-là qu'on a célébré l'arbre pour une journée dans le temps. Puis plus ça allait, plus on a euh, découvert que écoute, les arbres étaient tellement importants qu'on a décidé de souligner l'arbre pour une semaine. Puis finalement, au fil des ans, on s'est, on, on, on a cru bon de le souligner, puis de, de, de le, le festoyer, nos forêts, nos arbres, pendant le mois complet. Donc, partout, euh, on, les associations forestières de tous les territoires confondus vont euh, proposer des activités euh, dans toutes les communautés, il y a des activités pour justement célébrer qu'est-ce que les arbres nous apportent, célébrer, festoyer euh, nos, euh, nos forêts, euh, puis il y a des plantations d'arbres aussi qui se, font, qui se font, le ministère va euh, faire une distribution de plants, euh, il va y avoir des plantations protocolaires à bien des endroits, des cours d'école qui vont se verdir de, de, de petits plans que les élèves vont, vont pouvoir voir grandir au fil des ans. Je pense à une école justement, à cette île. Euh, eux autres, ça fait des années qu'ils euh, qu travaillent sur ce, ce, la cour d'école. Il y a une enseignante, à me dit, ça fait 22 ans qu'ils ont commencé à aménager leur forêt. Ils ont parti d'un pit de sable. Puis, ils ont mis, ils ont, ils ont mis du temps puis de l'amour puis aujourd'hui ben, c'est une forêt verdoyante là, pour l'école. Oh, c'est merveilleux là. Les ouais. élèves participent tous les degrés confondus, tous les niveaux. Fait que là, là on a les petits de maternelle qui vont porter leur compost avec les grands sixièmes années. Il y a de, de, des échanges euh, euh, entre les âges. C'est merveilleux, là. Oui, oui. Puis, c'est une façon aussi, de, une autre façon de plus pour sensibiliser les, les, les, les gens. Puis là, c'est pas juste les élèves, là. Il n'y a pas juste le niveau scolaire. Il y a toutes les communautés aussi. Euh, il, y a, il y a tout le volet communautaire. C'est une belle façon pour euh, la population en général. De, euh, une façon de dire merci à nos forêts. Une façon de une façon de les remercier pour l'air pur qu'ils nous donnent. Euh, on ne on, on s'en aperçoit pas toujours, mais le bois, l'environnement le, fait partie de, de, de nos vies. Le thème de cette année, c'est le bois enraciné dans notre quotidien. Ben, c'est, on ne peut pas avoir plus vrai. Mon chandail est fait à partir de rayon. La rayonne, c'est directement prélever des arbres. Des fibres qu'on va aller chercher dans les arbres. Puis, on va avoir des, des, des extractifs du bois dans la crème glacée, dans le ketchup, dans le vernis, dans la peinture, dans le fromage râpé. C'est tout ça qu'on on, on connaît peut-être pas nécessairement, mais c'est tout ça que la forêt nous apporte aussi. En plus d'être un toit sur nos têtes, il y a une multitude de choses que les forêts nous apportent. Puis c'est en, justement en enseignant, puis en, en en parlant, puis en, en, en faisant la promotion de, de, de, de ces belles richesses-là qu'il y a plus de gens qui vont s'y intéresser, qu'il y a plus de gens qui vont, qui vont faire attention, qu'il y a plus de gens qui vont se lever pour parler quand il est le temps. Puis, donner leur opinion puis qui vont se lever quand ça va être le temps de, de les protéger nos belles forêts puis de les protéger de le protéger notre environnement puis d'avoir envie de de, de de de chercher justement des façons toujours plus efficaces pour pouvoir euh, en prendre soin puis que cette ressource là soit durable puis que ça soit renouvelable parlant de ça, l'industrie forestière, c'est une grosse affaire, c'est une grosse business au Québec, mais en Ontario aussi. Mais les coupes de bois, des fois, on dirait que c'est plus gros qu'on imagine, puis ça se passe. Je ne sais pas si c'est une opinion là-dessus ou pas, mais comment faire pour protéger des régions quand il y a une grosse demande de bois forestier? Puis aussi, ça affecte la cueillette, ça affecte tout l'environnement. C'est ça qui est important. Oui, c'est vrai que euh, c'est important de prendre en considération quand il y a des coupes forestières. C'est vrai que ça affecte tous les niveaux euh, au niveau des, des... Ce qui est important, c'est euh, comment je dirais ça donc? De faire en sorte d'harmoniser tous les utilisateurs de la forêt, que ce soit euh, euh, les cueilleurs, que ce soit euh, les, euh, les membres des Premières Nations, que ce soit les, euh, les chasseurs, les illégiateurs, que ce soit les compagnies forestières, euh, les les, EC, les, les les réserves fauniques, les aires protégées. faut vraiment que tout ça s'harmonise pour qu'on ait des ressources, puis on ait euh, un, un territoire qui va être Mieux, mieux gérer oui. si on veut. Oui. Oui. Merci pour ça. Euh, Jean-Yves, à, à cause de la COVID, il n'y euh, a, a pas de regroupement de personnes, tu sais, seulement les familles qui s'en aident. Il y a bien des familles qui n'ont pas, euh, euh, ont pas euh, euh, le savoir pour aller dans le bois. Là. Je sais que votre, euh, vos apprentissages et vos volets, ça aide beaucoup aux gens. Mais, comme on va dire, une famille normale là, qui reste dans un petit village, puis ils ne savent pas, ils s'en vont dans le bois, puis ils veulent commencer à la cueillette. Euh, Il y a des risques, là, pour, tu sais, ramasser les champignons, des plantes euh, euh, euh, qui ne sont, euh, sont pas bonnes, ils ne savent pas, puis ils veulent, ils veulent apprendre, mais c il y a des risques. S'il n'y a pas quelqu'un qui leur montre physiquement, est-ce est que c'est plus difficile? Bien, c'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui s'y connaît à côté de toi et qui va te donner tous les détails. Parce que dans un livre, oui, tu as des photos, mais tu as beaucoup de, de documentation à lire. Parce que bien des livres qui, qui vont se contredire aussi. T'sais. Ils vont dire un champignon est comestible, l'autre livre dit qu'il ne l'est pas. Fait que là, tu dis, ouais, tu pas trop sûr si tu veux l'essayer. Mais. Quand tu vas aussi sur le groupe, bien, sur le groupe, bien, tu peux partager puis poser la question à, à d'autres personnes. puis Il y en a qui vont dire oui, selon plusieurs ouvrages, tu peux le prendre, mais de telle façon. Pogne-les, cuisine-les quand il est jeune. Ils vont, les, les gens vont te suggérer plusieurs façons de faire avec soit des plantes, soit des champignons, même avec le gibier comme l'ours. Parce qu'il y en a qui ne savent pas, mais l'ours a trichinellose souvent. Bien, il, peut, il est susceptible de l'avoir, mais. Je ne pas dire qu'il l'a, mais il y a des façons de faire. Puis tu ok, peux-tu expliquer, peux expliquer ça C'est quoi ça Exactement. Avec la trichinellose. Oui. la voilà, trichinellose, ben c'est une maladie qui pend que lui y a, qui se transmet à l'humain. Il faut que tu fasses cuire ta viande. À, il faut qu'elle soit bien cuit. Je n'ai pas le, le, le, le degré exact. Là. Le pamphlet, il n'est pas loin de moi, là, mais c'est ça. Il y a un degré à suivre. Tu en manges bien cuit. Puis tu peux même l'envoyer à certains endroits que tu payes. Puis ils vont, ils, ils vont tester ta viande, mais encore là, ils vont tester une partie de ta viande. Je ne veux pas dire qu'ils vont l'avoir partout. Fait que si tu as fait bien cuit, d'habitude, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un, bon euh, un virus ou euh, euh, quoi ça, ça? Ça, je pense que c'est une bactérie. Je dirais, je n'ai pas, pas le vrai mot scientifique. Là. Je, comme je te dis, je vais te mentais à côté de moi. Mais je suis toujours habitué en sachant que l'ours était susceptible de l'avoir. Je fais bien cuire ma viande, puis je n'ai pas de trouble avec. Elle. Je ne veux pas trop éterniser sa trichine à Je pense que c'est un petit Il y a aussi d'autres animaux oui, qui ont oui. des problèmes, euh, il y a des problèmes comme ça? Bien, tous les gibiers peuvent avoir certains problèmes, mais tu tu lis ce le gibier, puis souvent, il n'y a il n'y a pas grand-chose. Sur l'orignal, j'ai un livre avec, je me n'ai pas le nom en tête, là, avec, il y a un vétérinaire qui en parle que l'orignal peut avoir beaucoup de maladies à travers le foie, mais il y en a très peu qui est dommageable pour nous autres. Okay. Puis Selon certains ouvrages, des fois, c'est une maladie qui ne se transmet pas à l'homme, mais peut, ton chien peut l'attraper et lui peut te la donner par après. Okay. Je ne veux pas vraiment que ça fonctionne, mais c'est je... okay. juste faut que tu t'intéresses pour que tu documentes beaucoup là-dessus. Valérie, de ta part, euh, je sais que tu fais des, des vidéos, tu as, as mis des euh, vidéos sur euh, Facebook. J'ai vu que tu avais fait quelque chose avec euh, euh, des bouts de pain, tu avais mis ça de… Euh, je ne sais pas exactement. J'ai vu des vidéos que tu avais faites depuis pas longtemps. Je ne me rappelle pas exactement c'était à quoi, mais peux-tu nous expliquer c'est quoi tu fais avec ça? Là? Vidéo. comment ça commence pour ça? Ouais. La plupart des vidéos là, c'est des demandes spéciales finalement. Okay. J'ai euh, des gens dans mon entourage qui me, qui me demandent, hey, ça serait le fun si tu pouvais nous faire une, une petite capsule sur la Clintonie-Boréale. Euh, ça serait le fun si tu nous faisais une petite capsule sur euh, le Méric baumier. Moi, dans le fond, je prends les demandes comme ça. Puis, euh, j'explique une, une plante, j'explique une espèce, j'explique un, un, un, une perturbation naturelle. C'est La majorité du temps, c'est vraiment tout le temps en discutant avec mon entourage qui fait que, bon, ben, ah, c'est vrai, ça, je pourrais parler de ça. Ah, ça, c'est des questions qui me sont posées. Puis, c'est par les vidéos que je leur réponds finalement. Puis, euh, même en faisant, euh, en faisant des recherches pour. Euh, étoffer un peu là, les, les, les capsules, ben souvent, je me rends compte que j'en apprends moi-même quand euh, je fais des recherches un petit peu plus avancées sur euh, sur les, les, les espèces que je présente. Puis souvent, j'essaie de regarder les, les, les choses les plus banales, ce qu'on qu rencontre toujours au ben, toujours, ce qu'on rencontre le plus souvent, ce qu'on porte pas attention. Ça, là ça c'est mon dada. j'aime ça aller chercher une plante que tout le monde a, a, a déjà vue tout le monde euh, la, la, la, la, la connaît si on veut parce que hey je vois ça depuis que je suis au monde mais j'ai jamais je me suis jamais questionnée à propos de cette plante là qu'est ce que ça a comme vertu qu'est ce que ça peut faire ça je trouve ça le fun le nombre de personnes avec le, le petit t la goutterie ispid le nombre de personnes qui m'ont répondu après, euh, écoute, je pense que la Gaulle euh, je ne suis pas loin d'avoir atteint 38 000 personnes avec cette capsule-là. Bien, les gens me disaient « Hey, on voit ça depuis qu'on est au monde, mais on n'a jamais porté attention. » Puis il la découvre après 30, 40, 50 ans. Ça, ouais. je trouve ça extraordinaire. oui, oui, oui. Ouais. C'est merveilleux, ça, de, de faire apprendre quelque chose qu'on qu a l'impression de connaître. Mais c'est un peu comme ça que, que, que viennent les, les sujets des capsules. Puis, mon, mon, mon employeur, hein, ma patronne, ma directrice à l'association forestière, c'est souvent qu'on va, qu va faire là, des, des, des brainstorms puis on va, on va regarder ensemble là, quel, sur quel sujet qu'on voudrait aborder. On va essayer de, justement, essayer de... de d'aller en apprendre un petit peu plus, des, des sujets des fois un peu méconnus. Il y a des sujets plus sensibles aussi, parce qu'on ne se le cachera pas. Hein? La foresterie, euh, c'est souvent un sujet qui est sensible. Oui. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de méconnaissances. Donc, c'est pas rare euh, que je vais me faire euh, apostropher, puis je vais me faire, je vais, je vais me faire appré appréhender avec une brique symphonale c'est fait c'est faut vraiment quand on parle de la foresterie en tout cas faut vraiment y aller avec les bons mots choisir ces mots pour être certain de, de, de, que la compréhension se fasse le mieux possible parce que c'est ça c'est un sujet qui est essentiel mais normalement là j'essaye d'éviter les les, les les discussions plus houleuses <rire> c'est bon ça euh... On va parler peut-être un peu des, euh, des spécialistes dans la plante médicinale. Euh, peut-être, Jean-Yves, je pourrais nous da lancer dans une direction avec ça un peu. Là. Les spécialistes, comme je l'ai dit tantôt, c'est plus de, euh, la métisse, mettons ces livres que, que je conseille beaucoup et j'en étudie présentement un peu pour en savoir encore plus sur la médecine. Puis il y avait Isabelle Millet qui, euh, qui, euh, qui est le ministre le groupe, euh, le volet médicinal qu'on qu apprend beaucoup dessus. Sinon, euh, je ne suis pas le plus calé en médecine, maintenant. Ok. Toi, Valérie, c'est quoi euh, euh, les spécialistes que tu te refères de plus là, pour les plantes médicinales? Puis euh, Explique-nous si tu n'as que tes favorites, tes plantes, de même comme ça. Bien, pour le volet médicinal, ce que je trouve intéressant, c'est de se référer euh, aux Premières Nations. Souvent, là, on va retrouver des, des, des, des, des, euh, des vertus thérapeutiques dans les ouvrages où -ce on ce qu'on en parle. Des, la majorité des plantes médicinales sont utilisées depuis des, des, des siècles. Puis, euh, c'est des connaissances comme ça qui se sont transmises de génération en génération. Puis, en étudiant aussi euh, euh, les huiles essentielles. Les huiles essentielles, sont retirés de nos essences. Puis on en a beaucoup. On, on, quand on, on, moi, avant, là, quand j'entendais je par, parler d'huile essentielle, moi, je voyais juste le petit pot chez Walmart que, que je mets dans le diffuseur. Ah oui. Mais quand j'ai su que quand j'ai fait le lien que les, les, les, ce qui est marqué sur le pot, hey, c'est une plante qui pousse chez nous. Euh, ben là, je me, suis, je me suis intéressée à ça c'est là que je me suis aperçue que hey, l'épinette euh, noire, on en fait une huile essentielle. Puis cette huile essentielle-là est bonne pour toutes les vertus, pour tout ce qui est de respiratoire. Fait que ça, c'est le fun. Moi, ce que j'aime utiliser pour moi, la goutterie, c'est un, un excellent euh, euh, anti-inflammatoire. Pour les douleurs, euh, je trouve ça merveilleux. L'aune, l'aune rugueux. C'est aussi euh, bon pour les rhumatismes, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires. Euh, c'est merveilleux. Le, le, le thé du Labrador, je pense que ça, c'est mon préféré. Mmh. Le thé du Labrador, c'est un, euh, un peu matilénol finalement. OK. Puis ça, le thé, du labra... le thé du Labrador, ça pousse où à peu près? Parce qu'il y a bien des gens qui savent où ça pousse ces plantes-là. Le thé du Labrador, là, on le retrouve... En, en, en milieu humide, en milieu acide, donc dans les tourbières, euh, ça va souvent accompagner le bleuet. Après, dans les brûlés, euh, ça va souvent pousser dans les brûlés. Euh, C'est une, une espèce qui va se retrouver aussi beaucoup dans les paissières, Donc, ça va être jumelé avec euh, les épinettes. Euh, ça va être plus dans les forêts, dans les forêts boréales qu'on va le retrouver, mais on en retrouve vraiment là sur euh, un large territoire. Là, ça va aller, euh, mon Dieu, le plus bas, où ce que ça pourrait se retrouver? Mon Dieu, ça va quasiment jusqu dans le Maine. Il euh, euh, y, y en a vraiment okay. beaucoup. C'est une plante qui est abondante, qui est extrêmement rustique. On va la retrouver jusque euh, dans la toundra. Mmh. Bon. Euh, Jean-Yves, euh, tu as fait référence à Isabelle Farlardeau. Euh, euh, la bêtise. Elle a écrit plusieurs livres euh, sur beaucoup de sujets, des, euh, sur des, euh, euh, des plans médicinales qu'elle a, qu a appris par elle-même, puis euh, des références aux, aux familles autochtones, des affaires de même. Ça fait qu'elle euh, est considérée comme une un, un spécialiste vraiment. Là. Oui, oui, parce que moi, c'est c'est une de mes spécialistes que j'admets beaucoup, que je vais écrire, je vais parler avec, je, vois, je lis ses livres, puis j'essaie d'en comprendre de plus en plus, mais il y a beaucoup de documentation dans ses livres elles Je ne sais pas si Valérie les a les a lus ou. Non, je ne les ai mais... pas encore. <rire> mais ils sont, sont merveilleux. Il y a beaucoup, beaucoup. Beaucoup plus que je pensais qu'il y aurait dans ses livres. Il y en a encore plus que j'imaginais. Ils sont hallucinants. Je les conseille vraiment à tout le monde. Bon, c'est beau, c'est beau. On arrive à presque à la fin de l'émission. Euh, Vas-tu nous dire euh, pour euh, les, les métiers euh, euh, comment ils vous, ils vous rejoignent, euh, comment ils vous, vous, vous contacter euh, euh, sur Facebook euh, directement? Euh, comment comment que ça arrive, ça? Ouais, sur Facebook, euh, ils ont un qui a tapé cuisiner la forêt, puis ils vont nous trouver là-dessus, puis il y a plusieurs volets. Après ça, on, on va les diriger dans les autres volets qui au besoin s'ils se trompent de volet là, mais tout se fait facilement. Puis dans vraiment pas longtemps, en plus, je le dire ça, il y a deux membres du groupe, Francis Dupont et Jean-Philippe Laclaire, qui est une bonne référence en cuisine. Ils vont avoir leur émission de Cuisiner la forêt qui va être sur une TV communautaire à Québec avec une chaîne YouTube qui, qui vont toutes diffuser les émissions. On va toutes partager les, les dates puis sur le groupe pour que le monde soit au courant. bon non, mais merci beaucoup. Pas plus de détails pour l'instant. Ben, C'est correct. Ben, tu pourras m'envoyer ça parce que nous autres, on va, placer ça, va... Ça, on va placer ça sur les sites métiers, un peu partout, pour euh, donner euh, des références puis donner des liens à, à, à cuisiner de la forêt. Je vous remercie beaucoup, les, tous les deux, d'avoir venu et à participer à ces références 88.1 et 106.7. Merci pour ça. Là. Ça me fait plaisir. Okay, merci beaucoup. Merci.